Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. J'ai frôlé la folie, j'ai été battue. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Orlan. Bonjour Orlane. Bonjour Chantal. Bienvenue à nouveau dans Partage ton Histoire. Merci. Euh, J'aimerais que tu puisses m'expliquer euh, Comment tu as vécu le fait d'avoir été battu Comment tu as frôlé la folie Comment tout ça est, est arrivé En fait, euh, à partir de mes 13-14 ans, mes parents, ils ont décidé de m'envoyer euh, au, au Béné avec euh, des, des membres de ma famille. Mm -hmm. Et euh, l'un des membres de ma famille, euh, à ce moment-là, n'était euh, pas comme, euh, comme euh, quand j'ai l'avais quand, quand Tu l'avais connue quand tu vivais avec elle Oui, parce que du coup, euh, cette personne-là n'avait plus vécu avec moi à un certain âge. Euh, Vous étiez séparée pendant combien de temps Pendant... Euh, enfin, bon, C'était de mes 8 ans à mes, à mes 13 ans. Donc à peu près 5 ans. Oui, voilà. Et donc du coup, après, euh, cette personne était... un revenu enfin, du pays où elle, oui. où elle avait vécu. Et donc, euh, juste après, euh, mes parents ont décidé de nous envoyer euh, au, euh, Bénin. au Bénin avec cette, euh, cette personne-là. Et euh, du coup, euh, bah, c'est euh, un peu là que tout a commencé. Parce que à, à ce moment-là, euh, bah, elle a été très changeante. Elle a commencé par... Euh, par nous dire, enfin, euh, comment dire, on est arrivé, c'était les vacances, tout se passait bien pendant les vacances. Et après, euh, après les vacances, euh, elle a dit, là, ça va être différent. Elle a dit clairement. Oui, elle a dit, là, ça va être différent. Elle avait un copain et à la base, on ne savait pas que c'était son copain. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, on nous a pris un répétiteur, euh, pour faire des cours de soutien à la maison sauf qu'au au Bénin en fait les répétiteurs ils ont le droit de frapper euh, les enfants ah et oui. avec tout et n'importe quoi plupart, dans, plupart des pays, dans la plupart des, dans la des certains pays d'Afrique oui oui voilà et du coup bah c'était euh, donc le répétiteur le répétiteur il avait déjà le droit de nous frapper euh, comme il voulait et euh, ensuite il y a eu euh, le fait que un soir comme ça euh, on était là, on révisait, euh, avec les membres bon, de ma famille et tout, on révisait, et, euh, et euh, elle est arrivée avec son La personne est arrivée, elle est arrivée, ouais Elle est arrivée avec son copain, et là, à ce moment-là, elle a dit, ben, bah, toi, tu vas réviser dans la chambre, toi, tu vas réviser dans le couloir, toi, tu vas réviser là. Et à ce moment-là, on, on est tous allés, on, on était séparés, mm -hmm. on est allés réviser chacun de son côté. Elle voulait le salon oui, elle était dans le salon avec son copain, et juste après, en fait, elle a appelé euh, une par une pour venir réciter euh, son cours, donc euh, ça a commencé par, euh, par ma petite soeur qui mmh. allait ouais. réciter euh, enfin, son cours et tout, et quand elle est sortie, elle m'a montré ses mains, et c'était tout rouge. Mmh. Et euh, à ce moment-là, j'ai tellement stressé que j'avais oublié même le titre de ma, wow, de ma leçon. Wow. J'avais pas cette habitude-là, en fait. Oui, mais Et parce euh, que toi, tu habitais où avant Avant, j'étais au Gabon avec... Euh, avec, avec, ta, avec, avec tes avec, parents Oui, avec tes parents. Voilà, c'est ça. Et s'il pas ça, ça se passait pas comme ça Ça ne se passait pas comme ça. En fait, si mes parents, ils pouvaient... Euh, euh, me faire me frapper vite fait comme oui comme euh, voilà, voilà on corrige comme, un enfant d'accord voilà, comme on corrige un enfant et surtout que moi j'étais pas celle qu'on frappait le plus ben, c'était très calme, qui était très calme. <rire> voilà. donc euh, sur ça enfin j'étais enfin la violence tout ça c'était pas mon truc et donc là en fait je suis confrontée vous êtes confrontée à la oui. violence avec ce, ce monde de, cette, de ta euh, famille c'était un choc pour moi en fait et euh, quand je suis arrivée la phrase qu'elle m'avait dit c'était toi je vais pas te frapper euh, dans tout le corps Enfin, toi, je ne voulais pas te frapper sur les mains seulement, je vais te frapper dans tout le corps. Et c'est à ce moment-là que ça a été très... Elle t'a dit, dit ça dit... avant que tu commences à réciter ah, Avant que je commence à réciter. Wow. Donc le stress, avait était encore bah, oui. monté deux fois plus. Et donc, euh, à ce moment-là, elle me disait, vas-y, récite. Je ne savais même plus le titre, même le... Même... Je ne pouvais même pas dire chapitre 1 j'étais tout. Très... Des... tellement stressée, tu avais oui, peur voilà, j'étais en train de trembler et tout. Et elle savait, elle savait que c'était euh, tout, tout à fait du... normal. Ouais. Enfin, de, quand, quand t'as peur comme ça, quand t'es stressé, tu peux tout oublier. Et euh, je savais plus quoi dire. Et à ce moment-là, bah... Elle m'a vraiment frappé dans tout le corps. Avec ses mains Avec euh, une ceinture. Wow. Elle m'a vraiment frappé dans tout le corps, mais c'était pas une manière de frapper habituelle. Dès qu'elle me prenait, elle me tirait les cheveux. Elle pouvait euh, me, me balancer sur le mur, mmh. me frapper. Et euh, c ça a duré pendant longtemps, en fait. Au début, c'était que elle qui, qui avait le droit de me frapper okay. dessus. Ensuite, son copain. avait le droit aussi. Oui. Et des fois, euh, le, notre répétiteur, lui, c'était vraiment dans la l'abus. C'est-à-dire que lui, il l'imposait, même si t'as 10 de moyenne, euh, 10 sur 20 le nombre de coups qui arrivent jusqu'à 20. jusqu'à 20 ok En gros, le nombre de coups dépendait de... En fait, si tu avais 10, pour arriver à 20, tu avais 10 coups. Si tu avais 11 sur 20, il fallait avoir coups, 9. C'était des 60 coups, 50 oh coups. Ça. Et ah, en fait, son fouet à lui, ça ressemblait... Euh, je ne sais pas si vous voyez des, les, la, les, motos, les roues des motos. oui C'est comme si les tu pneus. découpais une partie des, le des caoutouc, pneus. Le caoutchouc, ouais voilà. oh. Enfin, c'était vraiment ça et c'était fin et euh, on pouvait nous frapper enfin sur euh, sur les bras et tout et euh, ma petite soeur, c'était pas pas tout le temps et c'était pas trop mais moi c'était vraiment, oh, vraiment vraiment comment on dit t'as mangé oui. ça veut dire que t'as vraiment pris oui. plein oui. de coups et on dormait pas enfin enfin on dormait vraiment pas et c'était surtout moi parce que en fait des fois euh, elle a, une fois, elle a aligné mon, mon, mon frère, ma soeur et, et moi. Et euh, elle a commencé par euh, dire à mon frère Toi, si je suis dure avec toi, c'est parce que t'es le seul garçon, tout ça. Elle, direct, elle est allée vers ma petite soeur, et, genre, elle n'est pas directement venue vers moi. Elle a dit Toi, si je suis dure avec toi, c'est parce que t'es intelligent, je sais que tu peux réussir. Et après, elle m'a regardé, elle m'a dit Toi, franchement, je peux plus rien faire pour toi. J'ai essayé, je peux plus rien faire pour toi. Genre. Des bêtes on peut vraiment pas, wow. enfin, on peut plus rien faire pour toi. Et à ce moment, donc, quand quoi, elle te dit ça, comment tu te sens Qu'est-ce que tu ressens dedans de toi J'étais euh, en fait à ce moment-là, j'étais vide en fait. Tout ce que je subissais, c'était je me réveillais, je prenais des coups. Euh, J'essayais un peu de pr protéger ma petite soeur, donc elle, des fois elle faisait des bêtises et je prenais ses coups aussi. D'accord, et euh, j'allais pas dire oui, c'est elle parce que c'était quand même ma petite soeur, je la protégeais. Et, euh, et à un moment donné, mon frère, on l'a envoyé à l'internat, donc lui, était, il était de son côté, donc j'étais vraiment... Il tout était tout libre là. Lui, enfin, pas vraiment libre parce qu'à l'internat, je sais pas trop ce qu'il a subi. Ah oui, parce que c'est euh, vrai que a, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ouais, bah, et donc du coup, moi, j'étais avec ma petite sœur. C'était vraiment, en fait, c'était vraiment tout le temps. En fait, c'était à l'école. On pouvait se faire frapper par les professeurs. En fait, c'est partout par, que. Bah, voilà, par, partout. On pouvait se faire frapper par des professeurs et leurs trucs, en fait, pour frapper, c'était vraiment des trucs inhabituels. Des bâtons. Enfin, des, des, euh, ils appellent ça des lanières, des, bar, des, des, bar, des parmatoires. Des fils électriques. Des voilà, Il y a vraiment des, tout un arsenal pour où, frapper. Voilà, on, on, frappait, enfin, on nous frappait dessus avec. Et moi, c'était vraiment tout le temps... tu ben, je... as laissé des séquelles dans ton corps Oui, après ça... Je... Et en plus, on devait faire trois ans là-bas. Et wow. moi, je me rappelle que tous les soirs, euh, j'étais tout le temps comme ça sur mon lit en train de pleurer. Je bougeais comme ça. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Des fois, je pouvais venir et je regardais la fenêtre. Genre, j'avais envie de sortir. Mais tu sais pas comment. Tu peux pas fuir, en fait. Tu es dans un autre pays déjà. Je bah tu sais pas. Ta famille n'est pas là. Euh, tu peux pas. Tu es bloquée, en fait. Tu, tu parlais avec... à ta maman. Est-ce que tu as eu l'occasion de non, lui dire pourquoi Je ne parlais pas. Et euh, ce qui m'avait fait mal, c'est qu'il y a un certain moment où elle était venue nous rendre visite. Mmh. Et. Euh... Et elle, elle n'a pas vu qu'on était mal, en fait. Et, et, toi, et ça personne ne lui a dit et... Toi, tu n'as pas osé lui dire En fait, je sais pas. Moi, ce que j'avais ressenti, ça m'avait vraiment brisé. Genre, côté de l'amour que j'avais pour ma mère, ça avait vraiment brisé euh, cet amour-là que j'avais pour ma mère. Parce que en fait, je me suis dit, une mère, c'est censé savoir que c'est oui. un enfant sourd. Et c'est elle qui nous a envoyés là. C'est eux qui nous ont J'avais vraiment maigré j'avais la peau sur les os parce que je mangeais pas bien. Je mangeais vraiment pas. J'étais vraiment... À, en fait, j'allais à l'école, on se, se moquait de moi parce que j'étais trop maigre. J'étais vraiment trop maigre, en fait. J'avais vraiment... On dirait que... On dirait que j'allais mourir, en fait. J'étais vraiment trop maigre. Euh, enfin, ma mère, quand elle est venue, elle était au moins censée savoir que ça n'allait pas rien qu'à me non. voir euh, Mais elle n'a pas su... Elle a, elle, en fait, elle a été... En, comment dire Vu que c'était... Quand même. Elle était proche de cette personne-là Ouais, voilà. Elle a, elle a cru et... Elle a plutôt cru, la personne ouais, elle, euh, a été, euh, dire, elle a été... Comment dire elle, elle a encore été plus sévère. non enfin, pas plus sévère qu'elle, mais... Ouais. voilà, quoi. Et moi, je m'attendais pas à ça. Et quand elle est partie, en fait, ça m'a vraiment brisé. Ça a vraiment brisé, cet amour pour elle. T'es que sentie voulais... abandonnée Ouais, voilà. Je voulais vraiment sortir de là. Et j'arrivais pas, en fait. Je faisais tout pour que ma petite sœur aille mieux, qu'elle ne subisse pas tout ce que je subissais. Elle, quand elle se faisait frapper, c'était plus ou moins pour des choses normales, c'était pour ouais. les études, peut-être pour euh, des petits trucs de « tu n'as pas fait ci ». C'était pas tout le temps, c'était vraiment elle. Elle pouvait vivre sa vie, elle arrivait à se faire des amis. Donc avec quel âge créé. 13, 14 ans, c'est ça Oui. 14. Et elle, elle avait à peine 11 ans. Et euh, moi, c'était... C'était vraiment tout le temps. C'était euh, même pour la cuisine, pour apprendre à cuisiner, c'était... Enfin, elle était, wow. euh, elle était avec une mouche derrière, comme ça, en train de dire, c'est pas comme ça que je t'ai appris, et elle t'appelait. Mmh. Genre, vraiment, c'était vraiment... Euh, vraiment euh, tout et le temps Beaucoup dans, de violence, tu as grandi dans voilà. ce climat, en fait, dans, dans, dans le climat de la violence. Oui, c'était... Euh, en fait, ça m'a tellement traumatisée. Je sais qu'à un moment, j'étais j'étais plus moi-même en fait j'étais tellement vide que j'avais l'impression de en fait j'avais l'impression d'être morte en fait mm -hmm. je je vivais plus je n'arrivais plus à sourire et j'étais comme devenue enfin j'avais vraiment perdu la tête parce que tout le temps c'était la violence physique et, et la violence morale on va dire a atteigné, ça a beaucoup mon moral parce que les insultes c'était trop c'était comme si j'étais insignifiante. On me disait vraiment des paroles. On me disait, Toi, enfin, pourquoi t'es née Pourquoi t'es là Je sais pas pourquoi, tu, tu existes en route, wow. tu sers sais à rien. Wow, wow, C'était wow. vraiment tout le temps que je... C'est terrible. Voilà. C était, c était... Comment t'as réussi petit bout de femme de jeune femme à 13-14 ans à accumuler tout ça et, et... Je, je Parce qu'il y, y en a qui pas. arrivent euh, au suicide, il y en a qui, qui arrivent vraiment à, à bout, en fait, et... Je, moi, je pensais pas à me suicider parce que du coup, hein, je, je savais déjà que Dieu existait. Donc quand ah, je je rendais dans une. Ouais. ouais voilà, quand je pleurais, je pleurais et je demandais à Dieu de m'aider, de me sortir de là. Et, et quelque que... part, tu, tu, tu trouvais pas. Peut-être que. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, oui, mais Dieu est coupable. Pourquoi il laisse faire ça Il n'y a pas ce genre de pensée qui, toi, te. J'avais plus de pensée. En fait, j'étais vraiment en train de J'étais plus moi-même. J'avais même plus de pensée, en fait. Tout ce que je disais, c'était Dieu, sors-moi de là. J'avais vraiment plus de pensée. Surtout que je ne dormais pas la nuit. Comme j'ai raconté dans mon témoignage, j'avais des paralysies de sommeil aussi. Mmh. Donc oui. j'étais vide, en fait. Mmh. Et euh, comment dire Normalement, je devais faire. Je sais que Dieu, il a intervenu parce que normalement, j'étais censée faire trois ans mmh. dans ce pays à subir ça et, euh, et en fait j'en ai fait que j'ai fait un an parce que après c'est plus ma mère qui est venue c'était mon père et moi j'aimais beaucoup mon père et mon père en fait quand il a vu même des fois on se regardait dans les yeux il a senti que a ça n'allait pas. pas il a senti que ça n'allait pas et comme ça c'était pas... Oui, c'était pas... pas... La personne qui vous faisait ça n'était pas proche avec, euh... avec pas, ton père. Voilà, c'était pas, c'était pas... vraiment son, son enfant et oui. tout. Donc, enfin, euh, il a... Ça se bon, je... voyait qu'il était énervé, mais il parlait pas. Son père, il est très calme et tout. Il sait prendre sur lui, il parlait pas. Et il observait juste... Et en fait, il a essayé de se renseigner, et les voisins m'ont dit si tu n'étais pas venu prendre tes enfants, ils allaient mourir. Vraiment... Parce qu'il a des fois, on nous frappé. Et le pouvait... on pouvait voir le sang sur nos murs, mmh, sur les murs en fait. Non Oui, on pouvait voir nos sangs sur les murs. Des fois, on frappait, on se retrouvait avec les lèvres enfouées. Des, des fois, bleus. Rêve, ouais, des, des bleus horribles en fait. Et des fois, euh, on sortait comme ça, on disait euh, va acheter ci, va acheter ça. Et les gens pouvaient nous voir euh, avec des bleus. C'était horrible en fait. C'était violence C'était vraiment tout wow. le temps. Et ton père est intervenu comment, comment... Il est venu. Euh, à la fin du troisième trimestre, il est venu nous chercher. Enfin, euh, de base, il était venu nous rendre visite. Et là, il a vu que c'était vraiment n'importe quoi. Et quand il est allé chercher mon frère à l'internat, mon frère, ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il a toujours eu le courage de dire tout ce qu'il ressentait. Donc, il n'a pas hésité à tout balancer, tout dire. Et dire que même quand il venait souvent euh, de l'internat pour passer les vacances, dès qu'on entendait son nom, il voyait. En fait, il ne nous reconnaissait plus il voyait qu'on était, dès qu'on entendait son nom, qu'on qu savait qu'elle arrivait, on changeait de position, même s'il ouais. si, fallait pas faire quelque chose ouais, en mais fait, vous... on, on changeait de position, on, on savait pas quoi faire. En, en fait, temps. ça, ça c'est vivre dans la peur. Voilà, c'était vraiment ça tout le temps. Et il a tout dit à ton père Oui, il a tout, tout balancé, il a tout dit à mon père. Mon père était vraiment énervé. Ensuite, mon père, euh, il nous a sortis de là. Et juste après, en fait, on est... À, on est euh, on nous a envoyés euh, cette fois-ci en France. Sauf que là, en fait, j'étais plus... J'étais vraiment plus... J'étais plus moi-même, C'est là où, en fait, j'étais en fait, restée sur... Euh, sur ce, ce comportement d'avoir peur et tout. Et j'étais comme folle, en fait. Je parlais pas, je continuais à bouger comme ça. Des fois, je pouvais... Euh, je parlais à mon doudou. J'avais un doudou et je parlais comme si c'était un être humain. Mmh. Je lui disais « T'as vu ce qu'on me fait T'as vu tu... ?» Tout ça. Mmh. J en fait, je devenais folle. En fait. Des fois, je pouvais prendre de la pâte à moudlée, regarder, rigoler toute seule. Mais vraiment, j'étais... Ouais, enfin, vraiment des comportements commençais... étranges. Ouais, je commençais à devenir folle. Et on m'inscrivait dans une classe et j'allais commencer à chanter toute seule. Ou des fois, je parlais pas. Je parlais pas, les gens me disaient... Elle en fait, est en... bizarre, elle Ouais, elle est bizarre, elle parle pas. Et je faisais que de rigoler peut-être aux blague des gens. Et tout Mais ils ne savaient pas le traumatisme ouais, que voilà. tu avais eu en fait. On t'entend. On yeah. t'entend. Je suis courageuse de, de pouvoir affronter ça et de le dire. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a une bonne nouvelle dans cette histoire. C'est oui. que Dieu, Dieu a entendu tes prières. Dieu euh, a vu en fait, ta souffrance. Et au final, il a fini par, par agir. Et comment Parce que c'est vrai qu'on avait vu dans un premier épisode que tout ça en fait, avait développé beaucoup de haine dans ton cœur, beaucoup de violence. Au final, comment Dieu t'a sorti de là Comment tu t'en es sorti bah, Je savais plus comment me défendre quand les gens se manquaient de moi à l'école. Je ne savais plus trop comment me défendre. Du coup, je ne parlais pas. Et à un moment donné, il euh, y a un gars de ma classe qui m'a dit « Pour se défendre, tu sais, nous, ce qu'on fait, les garçons, c'est qu'on se bat. » Donc, euh, c'est... là où j'ai euh, commencé à... à à vouloir me défendre, mais par la violence. Par ah, la violence, oui. Mais, donc, je, je faisais tout pour vouloir me battre et tout. Et je me battais vraiment tout le temps, en fait. Et ça, ça durait euh, jusqu'à mes 17 ans avant que mm -hmm. je développe... Euh, enfin... truc cette émotion de haine, on va mm -hmm. dire. J'avais vraiment de la rage en moi. J'avais l'impression que personne ne me comprenait, que tout le monde était méchant autour. En fait, as développé ça pendant toutes ces années jusqu'à jusqu jusqu ta majorité, presque, en fait. Et voilà. Oui, et, et j essayé, voilà. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment enfin, violente avec tout le monde. Et en fait, ça m'a vraiment brisé dans le sens où moi, de base, j'étais calme et je n'aimais pas la violence. Et ça a changé quelque chose, en fait, en toi. Et voilà. Et, euh, et euh, c'est après que j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai vraiment lâché prise et quand j'ai dit que là, j'en peux plus. Mm -hmm. C'est là où il a intervenu dans ma vie. Comment il t'a restauré Qu'est-ce qui s'est passé euh, Je l'ai cherché. J'ai cherché d'abord en voulant me convertir dans une autre religion. Et je me suis rendu compte qu'il qu n'était toujours pas là, que je ressentais toujours ni rien. Et donc... Euh, c'est euh, comment dire, j'ai commencé à, à laisser euh, euh, le parce que je voulais me convertir à l'islam, mais j'ai laissé le courant de côté et j'ai commencé à me dire Seigneur, si tu es dans ce que je fais, bah, tu, je le laisse signe, euh, de... si tu n'es pas dans ce que je fais, bah, tu, tu me prends et tu me ramènes vers toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre mon téléphone et, et lire la Bible qu'il mm -hmm. y avait euh, fin, à télécharger la Bible et la, et la lire, je la lisais, j'étais vraiment comme passionnée mm. de découvrir hein, les histoires. Et euh, quand je lisais la Bible, tout ce que je, je faisais de mal euh, et toute la violence, tout ce que je faisais de mal, même fumée et tout, je me rappelle à ce moment-là, ben, je ne me rendais même pas compte que j'avais tout arrêté wow. d'un coup comme ça. Wow. Et euh, un matin, avant d'aller euh, à l'école, parce que j'écrivais aussi sur mes notes tout ce que j'ai vécu et tout, mm -hmm. j'écrivais, j'écrivais. Et euh, un matin, avant d'aller à l'école, mon réveil, il a sonné. Et là, euh, euh, c'est comme si ça s'était arrêté et j'ai entendu « Ne l'écris pas à cause de moi, car à cause de toi, je ne peux pas agir. Mm » -hmm. Et... Euh, et en fait cette voix c'était une voix tellement douce, c'était euh, tellement différent des autres voix que j'avais entendues que j'ai su que c'était Dieu qui on me parlait et euh, ça m'avait rendu tellement joyeuse que j'ai continué à le chercher. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a ramenée vers lui en fait. Wow, en tout cas merci beaucoup Orlane, pour ce témoignage. On se rend compte que malgré ce qu'on vit, Dieu nous regarde et quand on appelle en fait, Dieu se manifeste, il oui, nous aide et par-dessus tout. Il oh, y en a qui disent oui, mais ça a été fait, ça a été brisé. Mais Dieu est capable de restaurer nos cœurs. Mmh. Et es capable maintenant, en fait, on est vraiment capable, même si quelqu'un nous a fait du mal, de pardonner et de l'aimer à nouveau, en fait. Pourquoi Parce que Dieu a enlevé, en fait, ce qui faisait en sorte qu'on ne l'aime pas ou qu'on avait de la haine, de la rancune, en fait. Et aujourd'hui, Dieu t'a changé parce que tu n'as plus de haine dans ton cœur, tu n'es plus violente, tu es redevenue la... oh là la... Bon, quoi que hein On voit quand même, il y, y, y, y a ce petit caractère qui a été forgé, mais Dieu t'a restauré, en fait. Gloire à Dieu. Vraiment, euh, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une autre partie où nous allons prier pour vous. Alléluia. Alors là, on va prier pour toutes ces personnes, en fait, qui sont battues, toutes ces personnes qui vivent des injustices. Dieu est capable, de la même manière qu'il a fait, Dieu est capable de créer des circonstances de sorte à ce que, euh, en fait, ces personnes part de, de là où elle est. En fait, qu'il qu fasse quelque chose. On va également prier pour ces personnes qui frappent, qui battent, parce qu'eux aussi ont, en fait, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont des blessures, eux aussi, ils sont mal, en fait. Et ils sont tout simplement en train fait d'exprimer, de rejeter, en fait, leur colère sur d'autres personnes. Que Dieu puisse les guérir. Père éternel, nous te prions et nous te bénissons, Seigneur, pour ces personnes qui vivent des injustices, qui vivent, des, ces enfants, en fait, ces personnes qui sont battues, Seigneur. Interviens, Seigneur, en leur faveur. Protège-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie, alléluia, pour même ces personnes-là, en fait, qui battent, qui frappent, qui sont remplissent de haine et de violence. Père éternel, guéris leur cœur, guéris leur cœur parce qu'ils ont besoin de toi. S'ils font ça, Seigneur, c'est qu'il y a un problème, ils ont un mal-être au-dedans d'eux, Seigneur, c'est parce qu'ils sont malades. Guéris-les, Seigneur, ils ont tant besoin de toi, Père éternel. Que tout esprit, au nom de Jésus, qui a été envoyé par le diable pour créer ces situations, pour pousser les gens, à cette haine et cette violence qui envenime les choses soient chassé maintenant au nom puissant de Jésus je déclare Seigneur que ton amour règne dans les cœurs que ta paix règne dans les cœurs au nom puissant de Jésus Amen, Amen. Faites confiance à Dieu et croyez que Dieu est capable toi qui me regardes et qui es dans cette situation Dieu est capable de te sortir de là et de te délivrer et il le fera peut-être que tu ne le connais pas personnellement et que tu veux le rencontrer tu veux avoir une relation personnelle avec lui tu veux être sauvé tu veux avoir le salut tu peux faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu crois, si tu déclares de ta bouche la Seigneurie de Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu peux faire cette prière avec moi. Je t'invite à fermer les yeux, à répéter, à voix haute et dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je m'abandonne totalement, totalement entre tes mains. Je me repens de ma vie de péché. Je, je t'ouvre mon cœur. Je, je te reçois et je t'accepte. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Mort pour mes péchés. Mort pour mes péchés. Et ressuscité d'entre les morts. morts. Aide-moi. Aide Délivre-moi, Délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. amen, Amen, Amen, Amen. Bravo et félicitations à toi si tu as euh, reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Tu es une nouvelle créature. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Espère en Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation. Il est, le, il est le Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Fais-lui confiance. Merci beaucoup, Roland, pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, vous avez une histoire à raconter, à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram. Partage ton histoire qui s'affiche maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire.